Coucou YouTube, tu vas bien Y'a le ZRG qui est revenu, en plus, je joue avec RISKIN, lo vous allez voir, on a rasé le lobby. Régalez-vous, likez, commentez, abonnez-vous. Il, oh. il va y avoir du conflit. Pourquoi <rire> Y'a a une mise à jour sur les snipers, frérot. <rire> <rire> moi, ouais, euh, non, moi, je suis pas... Euh, euh, ouais, Là, il y a 5 minutes, apparemment. Ah ouais, ils ont fait quoi euh, qu euh, Car, HDR, k up, ZRG, Toundra SPR. Alors mec... ça y'a pas de soucis par contre il nous faut un fusil d'assaut qui tire pas des moules là parce que... <rire> c'est le mieux hein en vrai, quand t'as pas de contenu le mieux c'est de faire du contenu sur d'autres mecs qui ont du contenu, c'est le mieux. Bah voilà j'ai pris une balle de slice. <rire> bah, un mec de... Alors je sais pas ce qui s'est passé hein, la vérité je sais pas ce que j'ai pris. J'ai pris un peu invisible a... hein. T'as touché un truc hein, Mais... Yamark. Un bout d'arbre Un bout d'arbre Oh non. Moi je suis canné. Il y a Black non, Devil 284 sur de moi. Hein. <rire> je sais même pas de quoi je suis mort Je <rire> sais pas de quoi je suis. mort en l'air de, de. Je suis mort en l'air de dégâts de chute donc bon. Mais oui en fait t'étais vachement haut en plus donc. Bah, euh, ouais. T'as pas cogné un goélan ou un truc comme ça Bah je sais pas, je.. ça m'a fermé ma gueule direct quoi. <rire> <rire> euh, allez vas-y, on reprend le ZR. Ouais, en, en a en en aussi dans la maison les gars. Non. pas, il est au Knock. Oh, j'ai ouais. ramassé les deux. Euh... Oh, il faut, il faut, t'as bien raison. Hein. En face de nous, sur le toit aussi. Et top euh, château d'eau. Ah, tu vois. Là, top Je top, knock tout, le, non, mec en, le mec en le face. La, la NZ ça t'abat toujours. Ouais. C'est bon, euh, terrible, wipe. Y'a ouais. nice. des mecs down sur le château d'eau. Ah merde. C'est plaisir. <rire> Pareil, dans... le type joue NZ tu le ressens tout de suite, putain Ah mais ça, ça, ça accroche, tu sais que t'es mort. Ah hein. oui oui. Oh merde. Oh. T'inquiète, T'inquiète, il est craque. Il y, crack. Oh, oui. y a rien château d'eau. Oh dans la prison c'est la merde. suis a... oh. en train de faire un record du monde de, de Brock là. J'puffe je, je ici, j'en ai aucun. Oh, je suis tellement mort, y'a tellement de monde dans la prison c'est une dinguerie. J'arrive dans bas de mon Il était méchant comme la teigne, un ratel que t'as tué là. <rire> Encore derrière toi, je crois. Oh bah, il a... Merde! Ah oh ouais. Au dessus de nous. J'arrive. Mais... Je recule. Qu'est-ce qu'il veut lui Encore oh, au-dessus bon. Peut-être sur le toit ou dans la pièce, je crois. Il est par là. Je te mets un drone. Il t'a. Hey, man. Drone pour après. Allo Et eh ben alors Oh MG Allô, allô, allô Allô, allô euh, euh, Oui allô <rire> T'es au sport Wesh <rire> <rire> ça, <rire> ça va ou quoi ça ça va aller, toi Trop bien, on est content, on est en train de raser du lobby, attends, attends. attends. Ah oui oui, oui je... oh, mais vous m'avez fait peur Quoi Bah vous m'avez switché, j'étais en train de parler, tranquille, et le son oh était tellement fort ah, oui, oui, oui. Trivia ah, Faut pas crier comme ça hein, ça va pas C'est parce qu'on s'est bagarré hier. C'est vrai, c'est vrai qu'on s'est on, on Ouais, on, on a joué à Multiversus, ah, il ouais, y a. Ça aussi j'ai galère. Donc Les gars, c'est trop marrant. Ok, oh, ah, c'est incroyable. Prends le ce que je trouve Deux mecs. Attends, ça un kiffe lolo je pense. J'ai je sais pas si je peux dire. C'est c'est vraiment fun. Hein. Très très drôle. C'est comme t'as l'époque quand on joue au Smash Bros, c'est posé chez les copains. Hein. Oignon. Ouais, je devais ah, attendre film, de, de télécharger pour lancer mon stream parce que sinon ça fait planter mon stream si je à en même temps Eh bah ben, dis donc <rire> Oui oui c'est ça bah. non, Vous vous êtes amusé de votre côté, moi je... Vraiment, c'était l'angoisse hein La <rire> c'est un grand mot là <rire> La prison depuis tout à l'heure <rire> c'est une angoisse les gars hein. C'est <rire> vrai que... Euh, là, on tombe sur des là, mecs, ils sont plutôt stack <rire> <rire> ouais, là, moi c'est le mec qui m'attend en haut des escaliers en train de viser tout à l'heure Bah celui qui m'a tué tout à l'heure il a pas bougé de mon corps frère ai C'est bon, ah c'est fini là. Ça va y aller. Wow. En face de moi là il y a un type dans le couloir T'as vu le couteau prends nous ça hein Le coutal Oh okay. ah, ah, ma un Ouais voilà. Et... un peu là les messieurs là non, franchement depuis tout à l'heure je te jure, je fais pas plein de gauche droite avec des steams et tout. Juste en kiff. Il reste deux teams. On est bien. Vous avez mal rasé votre côté à mon avis hein. Oh Tu les as dessus où Ça fait tellement du bien d'avoir un sniper qui one shot à 100 mètres. Oh là, je suis heureux un peu. C'est cassé. La petite prime qui n'est pas une prime au final. Y'en a un qui tombe sur ce bâtiment. Ah, J'ai pas assez moi, bon, on peut se pour mettre un petit drone. Il y a deux types sur le toit Nova. Un HP. Oh oui. HP. Ça va, celle-là ça là, ça, ça devrait Queen. Voilà Ça va être ça cool <rire> <rire> encore Clem, encore, encore, même endroit. Oh là là Oh là là, 3 contre 2. Le 3 contre 1. Le dernier On lui fait une, on, on lui fait une, co une cochonnerie au dernier Il reste 2 ouais, oh, il y a lui grave. et un mec dans le bas je crois. Oh, bah lui C'est oh. le dernier mec, ouais du coup. Mec, il se le oh, prend le couteau, c'est. Mais... Hein. Ou au couteau ouais si vous voulez. Oh, enfin, J'en si ai plus. Je te dis. Steam. Ah bah on peut pas le tuer au steam c'est dommage hein <rire> <rire> Ça va le steam à plusieurs hein oh, on, va le, on va dans le gaz Je vois même pas Oh il faut se mettre sur le toit voilà Ah il est, il, il est là Je tente juste un 3-6 oh, mais... ah, je, je tente rien du tout Je suis de la merde Il a pas de play, faites gaffe hein, il vient de sauter de l'autre côté Oh Piccune oh, Ça va tenter un move oh. Il s'est pris un 3-6, ça va <rire> Attends je tombe à côté de lui deux secondes Ça ah, respawn encore <rire> Oh l'enculé <rire> Les autres respawn ils sont un peu plus lents en face de nous Attends mais ça respawn encore Ah mais mec ah. y'a les trois autres qui sont revenus Mais t'es le pire Ah mais c'est un troller Lolo de toute façon Non mais Lolo il s'est cassé les patounes à côté Ouais là dedans je crois ah, Au dessus de, là. de moi Ouais ouais Et alors ça Encore Ouais, il a, oh, y, oui, y en oui, a un il y a du monde là, ça tourne. Là, c'est où en l'air il, il est, ouais, en l'air devant moi, là. Ah oui. Oh, c'est pour vous, ça scope. Ouais, oh là là wow. Incroyable <rire> oh, Vous êtes bien régalé sur mon dos, là, mes salopards, hein. <rire> ah, c est c est bon ça, ça, ça. j'ai... Eh, mec... <rire> Lolo, a... c'est lui qui a le plus de dégâts, mais... Alors ah, À un moment, ils ont compté, sur le chat. J'ai fait 7 brosses d'affilée, pas moi <rire> 7 d'affilée. À la même fenêtre. C'est comme ça. T'inquiète, t'inquiète. Trivia, tu peux venir!